Écoute-moi les petites mongrèves, j'ai... J'espère que vous allez bien, je suis très heureux, très heureux de vous retrouver pour tout simplement la liste du numéro 1 légende, le meilleur deck de tous les temps du numéro 1 légende. Pourquoi meilleur deck de tous les temps Parce que c'est démoniste zoo, démoniste zoo, c'est tout simplement le deck qui existe depuis 2014, mais c'est le deck qui a le plus évolué. Les decks euh, finalement, enfin euh, les classes du jeu n'ont pas vraiment évolué. Enfin, comment dire Ils ont évolué par les cartes, évidemment. Et à chaque fois il y a eu de nouvelles cartes dans le druide, mais le druide a toujours été rampe Vous allez me dire, le zoo a toujours été, enfin le démoniste Zo a toujours été agro Oui, mais c'est vraiment ces synergies qui ont évolué je trouve que voilà, c'est vraiment le deck à chaque extension ben, je sais pas vous, hein, mais on attend le zoo, on se dit ça va être quoi euh, on a eu zoo défausse, zoo Raldagonie d'agonie zoo, euh, je vais pas faire une liste parce que je vais en oublier mais il y a eu le zoo di discard. donc en fait à chaque démoniste zoo il y a une caractéristique qui se crée il y a une capacité qui se crée pour le zoo et ici c'est fatigue, c'est le zoo fatigue, on joue sur la fatigue, alors le deck euh, cette synergie elle était très prometteuse quand elle est sortie et finalement elle a pas eu vraiment d'impact dans la méta parce que voilà, il fallait un petit up tout simplement. Il y a eu le up avec le chef d'orchestre entre autres. Et finalement, le deck est très intéressant. Il a fait Top 1 légende, ça ne veut pas dire que c'est le meilleur deck du jeu, mais c'est un deck qui est très intéressant. C'est rapide, c'est efficace, il y a des bons, des mauvais match D'ailleurs, ces bons et ces mauvais match-up sont inversés par rapport aux zoo précédents. Bref, vous allez découvrir tout ça dans la vidéo. Moi, c'est un deck que j'adore. Et, euh, et puis voilà, quand je pense à Hearthstone, je pense au Demonist aux zoo. Chaque extension, au fond de moi, j'attends évidemment de connaître la, le, les, les nouvelles cartes, etc. Mais surtout, je me dis, ça va être quoi le zoo Ça va être quoi le zoo de l'extension d'après, le zoo de l'extension d'après et, euh, et parfois, le zoo est très fort, parfois il est très faible, parfois il est moyen. À l'heure actuelle, il est fort, mais pas très fort. Mais voilà, ça va évoluer, évidemment. Mais en fait, il y a tellement... En fait, il, presque, il se polarise, donc ça peut justement être un deck excellent ou alors un deck faible à voir mais pour le moment évidemment c'est top 1 légende donc on est sur une liste qui est euh, très cool euh, donc voilà j'espère que cette vidéo euh, va vous plaire vous allez vous régaler je donne plein de plein de conseils il y, y a plein de choses dans cette vidéo on se marre etc donc vraiment regardez la dans son entièreté je pense que ça va vous faire un petit coup de boost de bonne humeur euh, et de technique accessoirement Bon visionnage. Et c'est parti contre un DH, alors il y a plusieurs DH dans la méta, soit des versions un petit peu contrôle, des versions reliques par exemple, soit des versions euh, finalement très agressives avec, euh, le ru euh, avec la capacité ruée, la capacité marginale. Alors je ne vais pas garder la euh, diablotinerie parce que finalement si jamais c'est un aggro, euh, piocher ça sert à rien, il faut déjà euh, prendre euh, le board dans un premier temps. Donc euh, voilà on va essayer de garder toutes les créatures finalement. Euh on part du principe, et vous allez voir un peu, euh, je pense que justement l'avantage de ce deck, c'est que les games sont assez rapides, euh, les victoires comme les défaites. Donc on peut bien enchaîner finalement. Euh, c'est aussi pour ça que le joueur est passé à un légende. Hein. Euh, en général, c'est quand même souvent des decks euh, qui peuvent, en tout cas en début de méta comme ça, qui peuvent euh, gagner euh, assez rapidement. Euh, et donc oui, vous allez voir que finalement, on est vraiment mieux contre, et euh, c'est là où je trouve... Attendez. Voilà, je parle, mais je finis pas mes phrases et c'est très désagréable. Euh, est-ce qu'on fait ça ou est-ce qu'on fait double créa Je pense qu'on va faire ça. Ou alors on fait ça et ensuite on fera ça. Non, je vais piocher. Je vais prendre l'info. Oh Là, pour le coup, on a envie de faire sign, tout ça. Bon, déjà, 22, ça fait plaisir. Euh. Oui, normalement, le démonistoso, c'est plutôt un deck qui va être très très fort, euh, bon contre les decks lents parce que c'est prise de board, mais surtout contre les agro contre les autres aggro, parce que c'est souvent l'agro qui a euh, le plus de puissance on board, euh, qui peut le mieux faire des trades, etc. Et finalement, ça a pas mal évolué avec le temps, il y a de plus en plus d'aggro, finalement, même le chasseur face ça a totalement disparu, ou en tout cas, c'est mis vraiment en retrait, et finalement, il y a plein d'aggro, maintenant, il y a les Illidan rués euh, qui génèrent de la value par la ruée, il y a les paladins, euh, finalement, avec plein plein de boucliers, divin en early game qui génère de la value avec cette résilience bouclier divin vous avez euh, les décafrost finalement alors eux ils vont euh, générer de la value plus avec l'œuf donc c'est plus une carte euh, précise on va dire mais déjà la fatigue et donc oui, ce deck-là sera clairement mieux contre les decks un petit peu plus lents que les decks très agro. Mais c'est un deck de sortie, c'est un deck puissant, c'est un deck avec euh, bah, finalement des, des cartes qui sont vraiment game breakers. Hein. Pour moi, ça c'est totalement, totalement game breaker. Hein. Pour 4 mana, une 3-4 qui va invoquer 2-3-3 contre la majorité des match ça fait la win. Là, on n'est pas trop mal parce qu'on a déjà le board. Euh, finalement, il a pas fait grand-chose. Oh, c'est une version contrôle peut-être Alors ça, c'est plutôt une bonne chose. Bah, parce qu'on a le Darkhan, accessoirement. Là, la meilleure draw... Oh, bah écoutez, le match-up est très très bon. Le match-up est très très bon. Je vais faire ça, je vais continuer à mettre du board. Le darkhan sera très très important. Euh, donc oui, j'ai presque envie de dire que le, le DH rué est sûrement le plus mauvais match-up. Parce que, bah finalement, il a plein plein de petites ruées, et que, voilà, il est, il a presque une curve plus basse que nous. Et le problème, c'est que, voilà, si on a des cartes en main comme la bibli enfin, ou, en main ou sur le board comme bibliothèque, comme euh, même crescendo, parce qu'en général, lui il fait une vague de trade et il n'a pas forcément le board à ce moment-là. Et en fait, il presque il nous grignote petit à petit. Enfin voilà, le match-up est pas, euh, faut faire attention. Euh, souvent je parle de HS Replay je parle des match -up sur HS Replay enfin des win rates, etc euh, je vous déconseillerais de regarder euh, sur HS Replay les match -up de ce deck là parce que vous n'allez pas avoir envie de le jouer tout simplement euh, parce que je crois que c'est euh, contre les agros. globalement il met, il nous, le, le tracker nous met entre 35 et 45% enfin c'est n'importe quoi donc voilà, il faut faire attention. C'est un deck qui est beaucoup plus tricky qu'on le pense. C'est un deck où euh, la maîtrise du jeu, la maîtrise du trade, la maîtrise de l'arène de manière générale, est très très importante. Euh... Ça, ça fait 3. Je réflexionne, mais... Je crois qu'on va partir là-dessus. Je crois qu'on va partir là-dessus. Et face. C'est pas un deck très très agressif. Et je pense qu'il faut lui mettre de la pression. Euh, la main elle est intéressante. Parce que déjà j'ai le board. Donc il va falloir le gérer. Et puis il y a ce Darkhan à un moment qui va arriver. Et je pense que ça peut vraiment faire la, la différence. Dommage de ne pas avoir eu Mais... J'aime ma sortie, le fait qu'il soit 17 c'est très intéressant. Après c'est un board qui est facilement gérable, mais finalement il a quand même balancé un peu sa relique de l'extinction, j'ai l'impression. Hein. Bah, il l'a joué quand même assez vite sa relique. Alors c'est quand même une carte importante, mais voilà, il, a peut il avait peut-être envie, bah, finalement il a 9 cartes en main, donc il avait peut-être envie de faire une, une espèce de roulement dans la main, recycler des cartes. Mais voilà, c'est important d'essayer de grignoter quand même au maximum, parce que si jamais il fait euh, le lieu qui double les reliques, et relique euh, des illusions, et il nous propose plein de grosses créas, bah finalement nous on va être obligé de se mettre en mode phase de trade et ça c'est horrible. C'est catastrophique là le mode phase de trade. Donc euh, on Donc, euh, ça c'est pas très très bien dans le match. La carte est très bonne mais dans le match c'est vraiment pas bon. Donc là on a un joli crescendo. Frappe du chaos. La question c'est est-ce qu'il va okay. il aurait pu genre piécer pour pouvoir pour aller chercher la 3-3. Euh, bon bon bon Alors on, on a plusieurs plays On a le fameux play cercle Marcheur Rêve Et on fait des trades Ou alors on a le play un peu plus agressif Sachant que derrière on a Darkan, Donc on va peut-être prendre le play agressif Genre ça Et ça Comme ça On gagne si jamais il fait les illusions Écoutez, on va faire ça Ça je m'en fous un peu de mes, des, de mes PV. Je développe juste les deux petits loups. Je bourre. Si jamais il arrive à trade le board, bon, de toute façon je vais sûrement d'Arcane au prochain tour. Mais j'ai la possibilité de faire Cercle, Piocher et mettre euh, Rêve d'Enfer. Donc euh, là j'avais vraiment envie d'aller Face. Et le problème c'est que si je joue pas mon Crescendo, je vais pas Face. Après je pouvais faire... Euh, non c'était le play. Je pense que c'était vraiment Crescendo. Je développe 2-3-3. Donc là il va peut-être raser le board. Et voilà, il est à 9. On a ça à distance. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Et puis on est à 14. Encore une fois, il a pas de burst, vraiment. Ah, ça change la donne. Ça change la donne. Euh, bah, ça nous donnerait envie de faire ça. Enfin, euh, ça, ça et ça. Ouais, important, vous voyez, de mettre de la pression parce que ça l'oblige à faire des plays défensifs parfois. Bon, même si euh, le play défensif, euh, c'est quelque chose qu'il qui affectionne quand même, hein, mais. Je pense que Darkhan, c'est trop tôt. Je pense qu'il faut prendre le risque dans ce match-up d'être, entre guillemets, bas en life. Vous voyez, il faut jouer avec nos points de vie. Un peu comme une ressource, comme euh, presque euh, comme une canne à pêche. Vous voyez, on, on, c'est un hameçon en fait. Les points de vie, c'est un hameçon et. Bof, on va le gober. Même si c'est nous le fish. On va... <rire> le fish va gober le pêcheur. Ok, ça c'est très relou. Ça c'est très très très relou. Ça fait un peu peur parce que je lui ai laissé quand même une sacrée créa. Mais il faut essayer de se battre on board. Je pense que cette game est perdue. Je pense que cette game est perdue. Je pense que cette game est perdue mais... Il a quand même beaucoup de cartes en main. Il a gardé cette pièce. Cette AO était quand même par... Son AO au tour d'avant était quand même particulièrement al dente. On a le Darkan au pire. En fait, le truc, c'est que euh, là, j'ai peur de la Relique des Illusions. Mais au pire, on peut le trade. Hein. On a double bibliothèque. Enfin, voilà, on a quand même des choses à faire. Ah, caveau, ça pique. Pièce, il va piocher 4 cartes. Ouais. Là, ça pique un peu. Là, ça picote. Le, le Rafam il a, il a manqué. Le Rafam il est important dans les match contrôle. On n'a pas perdu. Et on n'est pas bien. On n'a pas perdu. Ok. Ok, Ani. Donc ça va être créature, j'imagine. Trade, trade, trade. J'ai envie de Il n'y pas un létal avec les bibliothèques infâmes. Non, quand même pas. Mais pas mal, hein. Bah, je fais des choses quoi. Euh... En vrai, euh... je suis à 9, j'ai presque envie de... Je me demande si c'est pas un peu tôt pour Darkane. Bon, on va déjà faire ça. Ok. Trade là. Boost, boost. Bon, on va Darkane. Hein. On va quand même Darkhan. Ah je me fais un poil caca dessus quand même. Je vais être honnête avec vous, je me, je me fais un poil caca dessus. Euh... Ok ça, ça va être assez intéressant parce qu'on va pas prendre de dégâts. Là il faudrait choper le Crescendo. On met 3 avec Crescendo. Hein. Euh, 4 même. 4 même pour le coup. Ouais, là j'avoue que je me, suis, je me suis fait un peu caca dessus, il commence à avoir pas mal de cartes en main. Il y avait cette 2-6 qui dans tous les cas allait dans le visage, à moins de, de faire un trade, mais j'avais quand même envie d'aller face. Quoique j'aurais pu faire un trade, mais le problème des bibliothèques c'est ça aurait quand même pas mal bloqué le board. Hein. Parce que si je fais double bibliothèque j'ai quand même deux lieux, donc ça veut dire que j'ai que 5 créas, enfin 5 créas c'est cool. Mais je sais pas, ça en fait ça me parlait pas, je trouvais que Darkhan, c'était pas mal ici, en termes de mana aussi. Voilà, c'est une 6-6, faut la gérer. En tout cas, c'est un sacré match parce qu'il prend son temps, c'est hyper intéressant. Je pense encore une fois hein, que cette gamme-là, elle est censée être perdue. Et finalement, vous voyez, c'est. Je, je, je vous disais que les, les games, euh, les victoires comme les défaites, elles sont euh, en général assez rapides avec ce deck. Bah ici, pour le coup, c'est le contre-exemple absolu. Ouais, ça, re... ça, ça fait des dégâts quand même à distance. Hein. Bah, on aurait perdu, vous voyez. Bon c'est assez intéressant parce qu'on aurait perdu. Donc je suis assez content. J'ai fait le bon play. C'est aussi ça le jeu parfois. Bon je lui ai détruit quand même pas mal de d'AOE. Enfin je lui ai enlevé pas mal d'AOE. Ok, bon. Et eh ben on a essayé de reprendre un peu le board. Euh... On, va... on a essayé de reprendre un peu le board. C'est chaud hein. C'est chaud mais. Ah j'aime trop cette partie. Ah le caveau. En fait le problème c'est que là il est à 30, donc si jamais il fait un play caveau de, euh, relique des illusions, bon a priori c'est perdu. Parce qu'on n'a pas l'étale en une attaque. En fait, il faut toujours le mettre. En vrai, là, on est dans, dans des tours où le gars, s'il est à 20, il peut mourir. Quoi. Le problème, c'est qu'il est pas à 20. Le problème, c'est qu'il n'est pas à 20. Il est à 30 et on a rarement les 30. Lui n'est pas un diablotin. Lui euh, n'est pas un diablotin. Et lui n'est pas un diablotin. Donc finalement, j'ai que... Fielrin l'oublier. Wow. Voilà, il fait de la belle magie, hein, mais... Pour heure. Bon. J'écarte cette possibilité de gagner à la fatigue. <rire> Je pense qu'on est d'accord avec ça. Il n'y aura pas de fatigue dans cette game. Ah, le vil. Ah, il a l'étal. Oh Attends, mais il, il me manque un. Attendez, mais il a... Oh, waouh. Est-ce qu'on a pas l'étal là On a 6, 7, 8. On a 12, pardon. Euh, 15. 15 et 1. 16. Ah non Je crois qu'on avait gagné. Il y avait, il y avait des trucs où on gagnait. Il y avait des spots où on gagnait. Oh Oh non, je crois qu'on a... Bah là on a perdu pour le coup Si on trade tout euh... On va essayer de tout trade hein. On peut tout trade déjà Même pas Ah si, 6 si, si, contre 6 oh, C'est triste hein. Dans ce cas là je suis obligé de faire ça hein. Pour tout trade. Votre oh c'est triste, hein, on est obligé de tout trade. Oh non Vous voyez là on manque vraiment le crescendo le rafam Un rafame c'était win. Vous voyez, on a.. ça montre quand même que le match-up est bon parce que là on a vraiment manqué le rafame, manqué le deuxième crescendo. Ah, suis... ah c'est frustrant. C'est frustrant, mais en même temps, on savait. Et c'est important aussi d'essayer de, de connaître les match d'analyser la situation. Comme ça, ça évite la frustration aussi de se dire, bon, là, je suis dans une situation où je vais souvent gagner. Ou là, je suis dans une situation où je vais souvent perdre, vous voyez. Le problème, c'est que si on ne fait pas ça, parfois, on va se dire... Euh... Ou alors, après, il faut pas se mentir à soi-même. Si on est en train de... Bah, en vrai... Euh... Oh, si je la gagne, elle est. Si je la gagne, elle est incroyable. Le problème, c'est qu'il faut pas commencer à se dire si je la gagne, elle est incroyable, parce que c'est <rire> ça qui, qui va. Oh non, là il a piqué trop vite. Oh non! Oh il a chaté Attends, il a peut-être pas vu qu'il avait pas l'étal. Il est... Joker. Joker, il est fada. Hein. Oh non! Bon, en vrai, j'aurais rarement eu l'étal derrière. Mais. Oh! C'est chaud. Hein. C'est une sacrée game, hein, mine de rien. Je suis déçu, mais on s'y attendait. Et c'est important de faire cette, ce travail d'analyse à chaque situation. Est-ce que je suis bien, est-ce que je suis pas bien? Alors, c'est pas uniquement pour le mental. Même si le mental, c'est euh, 70%, 80% d'une game. Hein. Euh, la technique, c'est important dans un jeu de cartes, mais c'est le mental qui compte. Parce que euh, c'est la fatigue, c'est la concentration, etc. Et tout ça, c'est là. Donc, euh, vous avez beau être. Euh, euh, Stéphane Hawkins, euh, si vous n'avez pas de mental, vous ne pourrez pas gagner au jeu de cartes. Et à contrario, vous pouvez être totalement teubé, mais avoir un bon mental et gagner. Pourquoi gagner Parce qu'on arrive à plus facilement analyser une situation, parce qu'on n'est pas dans une espèce de situation de tilt ou de semi-tilt, c'est-à-dire on est énervé, on rage, on... on accuse le coup aussi, tout simplement. Euh, accuser le coup, c'est une façon de se... C'est une déconcentration, finalement. Euh... Est-ce qu'on garde Marcheur contre. Euh... Je crois pas, j'ai la pièce, j'ai quand même envie d'être un petit peu plus brutal. En vrai, le chef du gang est vraiment une bonne carte dans le match-up, par contre, donc je vais le garder. Le chef du gang, c'est les 4 lives, c'est chiant pour lui. Que ce soit une version euh, Rune Impique, que ce soit une version DK Frost, une version euh, DK 100, c'est plutôt un bon match-up. Il faut tout de suite aller chercher ça. Sinon on a déjà perdu. Là on est vraiment dans une bataille de board pure. Celui qui gagne le board a gagné. Donc, euh... enfin, gagne le board dans les premiers tours. Donc c'est très très important d'aller gagner le board dans, un... dans les premiers tours. Ok. En tout cas ne pas le perdre. Pas forcément le gagner mais ne pas le perdre. Le problème c'est que là si on fait pas ce play là, on l'a perdu. Ça, ça va être assez gourmand quand même. La 3-3, elle ne meurt pas là-dessus. Donc ça, c'est très intéressant. Le Vizir. Fier comme un Vizir. Euh, J'allais dire un truc par rapport au tilt. Le... Est-ce que j'ai tout dit euh, Ah oui, ça vous permet aussi de, de faire les winning plays. Et les losing plays, euh, par définition. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'on fait le trade ah. En gros, quand vous faites une... Quand vous connaissez déjà le match-up, c'est-à-dire est-ce que on a plutôt un bon ou un mauvais match-up, on va plus ou moins prendre des risques. Bon, ça c'est évident, mais je préfère quand même le rappeler. Si on a un mauvais match-up, on va prendre plus de risques que si on a un bon match-up par rapport au mulligan, par rapport à la sortie, etc., aux phases de trade, tout ça, tout ça. Euh, par exemple, on joue contre chasseur, on joue aggro, on sait que le match-up n'est pas bon, on ne va pas faire des trades. Euh, si on doit, enfin, vous voyez, si on sait qu'à un moment, il faut gagner vite, bah, on va commencer à aller face. Je sais pas si l'exemple est très bon contre Chasseur, on va prendre un exemple autre, on joue un deck aggro contre un deck contrôle. On sait que le matchup est pas bon parce que plus on avance dans la game, plus le deck contrôle va prendre de la puissance Dans ce cas là, on va plutôt aller, aller face On sait plus parlant Oh ça c'est sacrément cool Ça c'est un super super euh, top deck Toujours important de garder la prise de board ça c'est vraiment vraiment important. Ça ça va être euh, joué totalement al dente. Donc ça c'est très très très cool. Je pense que ce Rafam va faire gagner comme le Rafam aurait évidemment fait gagner dans le match d'avant. Mais bon après voilà, on n'a pas toujours Rafam. Pourtant on a creusé. Hein, et on a eu des spots pour le jouer. Hein. Typiquement le tout où je fais d'Arkane. Bon là on, on, on mourait mais on ne savait pas. Mais si jamais il n'avait pas eu... Euh, euh, comment dire Pour bon, faire gaffe quand même au point de vie. Je pioche. pioche. Il est là. Ah, ça qu'on veut, nous. Symphonie de en vrai, il y a ça et ça hein, qui est même mieux. Hein. Ouais, ah, C'est carrément mieux, là. Euh, bon. Ça, là. En espérant que ça. Ouais, super. Donc, ça en value trade. Ça là. Ça comme ça. On a récupéré le board. On a un joli Rafam. Euh, je pense que là, cette gamme elle est. Alors, non. En vrai, elle est gagnée. Non. Parce que c'est un Decafrost. Et que le Decafrost, il peut nous geler le visage. Euh, ad vitam aeternam. Enfin, pas vraiment Ad vitam. Ouais, quand bien même. Au pire, rural d'Arkan. Mais bon, faut quand même faire gaffe. Surtout que le Rafam, il ne faut pas se bloquer. Faut faire attention à ça. Bon, on ne sera pas bloqué là. S'il a le gel, on a perdu. Même avec Darkhan. Bon par contre ils n'ont pas tout le temps le gel. Oula, ça va faire ça le gel. Ouais. Euh. Maudit. Maudit château. On va Darkhan, ici. Bon, on passe à 10, mais on est mort. Hein. Ouais Malheureusement on est mort Bon c'est pas de peau. Alors c'est assez rare de défaite, euh, de défaite à la suite Mais là évidemment hein, je vais rappeler Le côté result-oriented, faites attention Parce que j'ai fait des, des, euh, récemment ça, Parce qu'il y a toujours des joueurs Qui ont pas trop l'habitude des jeux de cartes Et, et euh, sur Marvel Snap j'avais fait une vidéo Et j'avais perdu les deux premières games Bon même si sur Marvel Snap les games c'est 3 minutes Donc en gros en 10 minutes on fait euh, 3-4 games mais. Euh... Et quelqu'un m'a dit bah j'ai vu que j'ai regardé les deux premières games, t'as fait deux défaites, donc le deck est nul, donc j'ai arrêté de regarder la vidéo. Alors c'est toujours euh, je, je, déjà je sais jamais comment réagir à ça. Est-ce que c'est un troll Parce que si c'est un joueur un peu pas expérimenté mais qui a l'habitude des cartes, bah peut-être qu'il va il sait que moi ça va m'énerver et donc il essaye de me tilter. Ou alors est-ce que c'est peut-être un joueur débutant qui sait pas Et donc je lui ai expliqué, bah non, on essaye de regarder la vidéo dans son entièreté et, et, et voilà. Euh, ça veut rien dire quand on joue un. D'ailleurs, c'est intéressant, on en parlait en stream récemment, certains joueurs disaient Mais Fichou, tu te tiltes jamais, comment c'est possible T'es un robot ou quoi T'es Elisabeth Borne ou quoi Non. En fait, c'est juste que moi j'analyse pas une game comme une game. J'essaye de prendre la game dans son ensemble. C'est-à-dire pour moi, une game, c'est une partie d'un tout. C'est-à-dire que, allez, on va considérer une semaine de game. Dans la, dans la semaine, on va dire qu'on fait 100 games. Vous voyez Bon, c'est peut-être beaucoup, 100. On va dire 50. Donc, ça veut dire qu'une game, c'est une parmi 50. Donc, que je gagne, que je perde, finalement, alors, c'est toujours chiant, on a toujours envie de gagner, indéniablement. Mais, vous voyez, c'est une parmi 50. Donc, c'est important de voir un tout. Vous pouvez même augmenter le tout. C'est-à-dire que vous pouvez dire que c'est un mois. Euh, vu que vous jouez, par exemple, que le week-end, bah, vous dites... Dans le, dans, dans le mois je vais faire 100 parties ou 150 games bah, Ma game là aujourd'hui que je suis en train de jouer c'est une parmi 100, 150 Donc c'est pas grave que je la perde que je la gagne L'important c'est de progresser Et de mois en mois, de semaine en semaine bah, Finalement ces games là je vais peut-être plus les perdre voyez Voilà on a vraiment une sortie qui est catastrophique hein. oh, Mon dieu bah, Je suis désolé hein, mais là on fait vraiment des sorties horribles hein. C'est dommage parce que le match-up est bon quoi Ouais là on fait vraiment une sortie dégueulasse euh... Le matchup est très bon pour le coup contre ça Parce que c'est pas très fort en termes de board centric C'est un deck burst Et nous en général on arrive vite à prendre un board Et puis on, on le bourre assez rapidement quoi. Et là je pense que franchement on a presque perdu hein. Bon là le trade était important parce que Lui il pourrait aller chercher lui Après peut-être qu'on va plutôt cercle diabolique on va voir Bon après c'était son T1 C'était quand même assez violent comme T1 Faut reconnaître euh, donc voilà, ne soyez pas result-oriented. Ce deck-là, il faut, faut juste prendre, on, on, prendre en considération ça. Ce deck-là, c'est un deck qui est top 1 légende. Je euh, pense que ce sera ça, quand même. Plutôt. que la 2-4. En vrai, la 2-4, elle fait le taf. Hein. Non, la 2-4, contre un board comme ça, elle est quand même vraiment cool. Je trouve. Hein. Euh, donc voilà, ça c'est très très important. Les défaites, les victoires ne veulent rien dire et J'irai même dans l'autre sens. Si par exemple il y a certains decks avec lequel je peux faire une vidéo, je sais pas, et je gagne 5-0, je fais 5 victoires, 0 défaites, ça veut pas dire que le deck il est top méta, vous voyez. Donc voilà, essayez toujours de. de prendre les stats en compte et pas juste une ou deux games, vous voyez. Voilà. Je sais pas si le trade est très bien. Ah si, le trade est pas mal. C'est la mouise hein, quand même. C'est la mouise hein. ça. C'est cool quand même. Ah enfin, ça c'est quand même assez gros. C'est juste que là je suis quand même bas en life et j'ai pas pu avoir le board. Donc j'ai quand même l'impression ici qu'on va arriver vers une troisième défaite. Mais ça me permet de vous réexpliquer un peu la théorie, apprendre ou à l'essai, hein. vous avez le droit de dire Bah Fichou je t'emmerde, euh, si tu perds c'est que je... le deck est pas bon et puis voilà. Et puis clairement moi je... Parce que parfois mon discours il peut être difficile à entendre et je l'entends hein, pour le coup. Euh... C'est pas des, des leçons de morale hein, que je vous fais pour... par rapport à ça. Hein. Genre, si vous avez pas envie de... Bon, en vrai on est peut-être pas si mal que ça. Euh... Donc oui on, on a le droit aussi de... de perdre avec un deck et de dire bah je m'en fous du, de, de la stat Si je perds ça me plaît pas et puis on change Enfin voilà je, vous faites ce que vous voulez mais voilà Ok ça c'est plutôt cool parce qu'on a quand même les petits loulous On a le rafam derrière le problème c'est qu'on est à 13 Et en vrai il, à... il s'acharde un peu sur les trades Ce qui est quand même une très bonne nouvelle pour nous Burlotin, il est vraiment mignon, lui. Hein. Boum, boum. Ça me paraît plutôt pas mal. Bah écoutez, on va quand même gagner. Incroyable, hein, le deck. Hein. Mais vous voyez le Rafam il fait la win Franchement le match d'avant on perd parce que bon, Le premier match c'était vraiment vraiment chaud mais c'était un super match Le deuxième match on perd parce qu'il y a ce sort à 7 qui arrive Avec une belle, très très belle sortie Mais c'est un peu sort à 7 ou pas sort à 7 Et statistiquement le sort à 7 il l'a on va dire à peu près entre 20 et 25% du temps à ce moment là Donc on va gagner 75% du temps Et là euh... Bah là il a eu un tour un peu où son follow up était pas dingo On a gagné là Nice. Ouh. Ah, Ça m'aurait fait chier de faire trois défaites à la suite. Parce que même si j'ai des beaux discours, un peu théoriques, mais la théorie c'est important. Et que moi je suis sincère mais peut-être que vous, vous ne le... Bah, on... vous savez pas. Hein peut-être que vous dites juste il essaye de nous bullshit ce gars-là. Avec son t-shirt blanc, il est sorti d'un asile ou quoi Maybe. Alors... Chaman. Ça j'ai quand même envie de le garder. Ça c'est quand même sacrément strong. Surtout avec la pièce, sans la pièce je le garde pas mais avec la pièce... Euh... Euh... Ok ok. C'est quoi T1, hein c'est guide, c'est ça Ah. On va jouer là 1-3. Bon oh, c'est cool hein. On va aller chercher ces petits loulous. Oh non! Pas sérieux ça! Zahn piocher maintenant parce que je sais qu'au prochain tour je vais faire pièce chef d'orchestre into chef d'orchestre. Donc j'ai aucun intérêt à piocher. Alors normalement le match-up est très bon contre Shaman Totem pour la simple et bonne raison que euh, la prise de board c'est la clé et qu'en termes de prise de board on est supérieur à lui. Donc le match-up est bon. Alors, euh, est, on polarise rien hein, avec euh, Démoniste zo, Démoniste Zoo, hein, Zoo c'est un deck aggro, c'est un deck avec des synergies. Euh, on polarise, polarise Druid, si. Bon, Druid, on le polarise, mais on le polarise depuis 2014, donc ça compte pas vraiment. Là, on est quand même sacrément derrière. Là, on est quand même sacrément derrière. Euh... Après ça c'est vraiment fort, le board il est quand même existant Et on est quand même sacrément derrière Mais vous voyez ça se joue très très vite Là aussi bien au prochain tour on a déjà perdu la partie hein. Bon appel totémique c'est pas incroyable C'était un peu sûr qu'il allait jouer des choses comme cela Plutôt bien ce qu'il fait Prise de board il a raison On va faire ça on va dire à toi et puis là voilà on, le, le board on le voit on a perdu mais c'est dommage ça se joue vraiment pas à grand chose franchement et d'ailleurs je l'ai présenté le shaman totem euh, et vous l'avez vu dans la vidéo shaman totem c'est justement c'est polarisé mais vraiment polarisé hein. c'est très fort contre les contrôles très faible contre les decks de board donc contre nous il a vraiment beaucoup de mal mais parfois il arrive à tirer son épingle du jeu dans des situations comme cela Bon, là, la sortie était vraiment... Ouais. Là, la, la sortie était particulièrement belle. Il y a rien à dire. Mais voyez, il lui faut ce petit totem de feu. C'est con, mais si on commence à... En fait, ça, ça se joue sur un trade. C'est-à-dire, si on commence à juste prendre le petit trade qu'il faut, bah, en fait, la game, elle est finie parce que derrière, on va snowball. Le snowball est très, très rapide. Hein. Franchement, il est très fin et très rapide. Euh, ça se joue sur un trade, un tour. C'est vraiment une 1-3 qui tape dans une 1-1. Et là, en fait, à la place, c'est une 3-1 qui tape dans une 1-3. Et à partir de là... Bah, toute la tempo, entre guillemets, les phases d'initiative, elles sont déconstruites. Voilà. Donc, on va... le, le match-up, il est 65-35. Donc, euh, voilà. 35% du temps, on va dire à peu près une chance. Allez, une fois sur trois, on va perdre. Deux fois sur trois, on va gagner. Ça tombe mal que ce soit sur YouTube, mais... C'est pas la fin du monde. Euh... On va garder le Virtuose et on va euh, essayer d'aller chercher le, le Diablotin Bariton. Oh, c'est pas mal ça, aussi. Bon c'est nous qui commençons, normalement une 1-3 il ne peut pas la gérer. C'est aussi important de commencer avec ce deck, c'est con mais c'est un peu comme les decks Murloc à l'époque où euh, le fait d'avoir la pièce est un malus. Il faut vraiment laisser, enfin euh, il faut que nous on puisse commencer et ça nous aide quand même grandement. En général c'est l'inverse, vaut mieux avoir la pièce mais c'est vrai qu'avec ce deck on préfère développer tout de suite une 1-3 et avoir l'initiative des trades en fait, ça c'est important. Pas tant quand on a une 1-3 mais surtout quand on a une 3-2 Alors là je vais quand même faire ça parce que j'ai le follow up Mais quand on démarre avec... En fait quand on a une 1-3 c'est pas grave, on peut, la... on peut jouer euh, après l'adversaire Par contre quand on a une 3-2 on a envie de la mettre tout de suite Et pas la mettre après l'adversaire La question c'est est-ce qu'il va pièce pouvoir Nice Bon ça c'est super cool comme, euh, comme enchaînement Bon, il a évidemment l'aura d'immolation. Ça peut être une version big aussi. C'est vrai qu'on a joué contre une version relique, mais il y a les versions big qui existent. Enfin, big... Euh, ouais, big. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo euh, dessus. Je ne pas aller la voir. C'est le meilleur deck de la méta en ce moment. Euh, en, en légende en légende et sous légende, c'est le deck qui a le meilleur winrate. Le deck big, euh, big DH. C'est assez intriguant. Ouais. Oh, créé par avant vous. Ah zut ça pique, hein. Bon, ça pique, ça pique, ça pique. Après, des oreilles, il en a dans son deck, mais là, j'avoue que ça veut dire qu'il lui en reste deux. Bon, le match-up est très bon. Le match-up est très très bon. Ça pour le coup, ça aime vraiment, vraiment pas jouer contre C'est assez rigolo d'ailleurs parce que il y a plein d'AO dans le deck, mais ça aime vraiment pas jouer contre les aggro. Par contre, ça adore jouer contre les contrôles. Euh, je me souviens du, du win rate du, du deck en face. Hein. Le de enfin, si c'est le deck big, peut-être pas ça, mais ça c'était joué dans les bigs. Euh... Bon, là il fait quand même une sortie qui est vraiment difficile à gérer. Hein. Je vais pas accuser le coup, mais quand même un peu. Euh, et oui, on a, par exemple, contre le prêtre aggro, je crois qu'il a 35% ce deck-là, en face. Et contre prêtre contrôle, il a 70%. Donc vous voyez, on est vraiment sur quelque chose de polarisé. Alors c'est vraiment que contre prêtre, tu te polarises. Après prêtre, c'est soit méga contrôle, soit méga aggro. Mais euh, ouais, c'est un deck qui n'aime pas jouer contre aggro, de manière générale. Bon, c'est notre veine. Hein. On, on prend aura d'immolation, into Steno, euh, euh, comportement, pr... <rire> comportement prédateur. Bon, il y a des games comme ça. Hein. Il y en a assez peu, hein, franchement. Euh, si on doit, de mémoire, par an, il doit en avoir maximum, je dirais, 3 ou 4 des vidéos. Sachant que je fais une vidéo tous les jours sur Hearthstone. Enfin, en fin de méta, un peu moins, mais... On va dire que sur les 365 jours, je dois faire euh, 300 vidéos sur Hearthstone. Euh, je pense que sur les 300 vidéos, il y en a peut-être 4 ou 5 qui sont comme ça. Genre vraiment où on ne peut rien faire. Oh là, il, reste encore, hein. il reste encore une vingtaine de minutes. Hein. Peut-être qu'on va s'en sortir, mais... Là je sens que c'est ce genre de vidéo un peu exceptionnel où... C'est pas faute de rager, hein. <rire> je me dis peut-être que le jeu il va m'entendre, voyez. <rire> peut-être que le jeu il va se dire... Euh... Ça sert à rien de rager mon petit. Bon c'est quand même un deck avec des gros sorts. Donc... Euh... Normalement... Euh... Il va pas... Oh, j'espère qu'il va trouver des créas et pas des sorts. Il y a plus de créa que de sorts. Oh, sérieux En plus, c'est le meilleur, lui. Bah ouais, mais bon... Oh non <rire> mais ça... Sérieux, mais je peux pas jouer, mais vous me le dites si vous voulez pas que je joue, en fait. Bah ouais, mais faut me le dire, moi. En plus, j'étais de bonne humeur là. Oh non! C'est n'importe quoi. Hein. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Non, mais à un moment, là, c'est bon, quoi. Surtout que là, il va jouer le démon qui va invoquer l'autre démon. Donc là, maintenant, c'est là où ça va commencer à piquer un peu. Là, ça, là on est. Parce que là, normalement, c'était là, les 6 premiers tours. Parce que là, vous êtes en train de dire Putain, ce que t'as pris dans les 6 premiers tours, je j'aurais pas aimé être à ta place. Là, les 6 premiers tours, c'était easy. Hein. C'est-à-dire que c'était vraiment notre zone de confort absolue. <rire> c'est là où on est censé l'écraser. Normalement, on le tue même au tour 5 ou au tour 6, ce match-up. Là, on va commencer à rentrer dans le dur. Là, c'était pas le dur, là. Voilà. Et à ça. Il y a voilà, le 8-8. Là, là, ça commence à être bien. Là, <rire> Là on est confortable. Euh, bah, je veux partir. Hein, C'est pas contre toi, hein, King Werner, mais. J'avais prévu d'acheter un morpion aujourd'hui. J'aime bien gratter. Euh... Enfin, non, un banco. Pas un morpion, un banco. Je sais pas si ça existe encore, les morpions d'ailleurs. Euh, J'avais prévu d'acheter un petit banco. C'est 1€, tu peux gagner 5000 balles. En général, je, joue, je fais un banco toutes les deux semaines. Et souvent, je gagne 1 ou 2 euros. Donc en fait, ça me rembourse mon banco, vous voyez. Alors, j'achèterai pas la, une villa sur la côte avec les bancos. Mais j'avais prévu aujourd'hui justement d'acheter un banco. Bah, je vais pas l'acheter, je crois. Je crois que ce pas mon jour, là. Il y a des jours où on a un peu plus de réussite. Alors là, je crois que le banco, on va attendre demain. On va garder le diablotin des flammes. On démarre. Euh, ah oui J'y pense. Euh, J'ai un partenariat pour le mois d'avril. Euh, le mois de mai, pardon. Le mois d'avril, c'était le mois précédent. Euh, mois de mai. Qui, euh, qui s'appelle euh, Oli. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est des boissons. Alors, il y a boisson énergisantes et iced tea. En gros, c'est euh, de la poudre qu'on met dans des, euh, des shakers et euh, voilà. Euh, pas des trucs de muscu. Hein. Donc, il y a soit boissons. Éner... Alors, c'est français. Soit boissons énergisantes, soit iced tea. Je le développer lui maintenant. Qu on fait le trade. Pas ah, que oui, quand même. Euh... Ouais, derrière on va faire Sark Diabolique et je pense qu'on va tout de suite enchaîner avec euh, Bibliothèque Infâme. Bah, ça aurait été guide, j'aurais accusé le coup. Ok. Ouais, là on est vraiment pas mal, pour le coup on a une belle sortie. Pas le droit de rager. On va quand même rager mais on n'a pas le droit normalement. Euh... <rire> Je sais pas ce que j'allais dire. Ah oui! Et donc il euh, y a un code promo. Euh, donc vous avez le petit lien dans les commentaires et les descriptions. En gros, vous avez euh, 5€ de réduction avec le code Fichou5. Si vous commandez moins de 15€, donc ça vous fait. Euh, vous commandez euh, 15€ pour 15€, vous, avez, vous payez 10 balles. Et sinon, c'est Fichou le code de réduction en 4 slots. Et euh, vous avez 10% de réduction. Donc soit 5€ sur 15€, soit 10% de réduction avec Fichou ou Fichou5. Pas sûr que ce soit clair, mais euh, on va piocher à la mano. On va bourriner comme un bœuf. Euh, donc voilà, n'hésitez pas. Moi, je suis pas fan de boissons énergisantes. Et en général, des, des produits comme ça, j'en reçois tout. Enfin, des marques comme ça, j'en euh, reçois souvent des offres. Et je dis toujours non, non, ça m'intéresse pas. Mais là, il y avait le côté ici. Euh, moi, je fais pas mal de courses à pied en ce moment. Pour perdre un peu les kilos, là. Et euh, et donc, euh, et donc ouais, j'aime bien euh, quand je rentre du sport, au lieu de manger un truc sucré, bah finalement, j'ai y à la boisson. Il y a le. faut piocher un peu à tous les tours dans ce match-up, hein. va faire ça. Ouais, là on est vraiment pas mal. Euh, bah ce matchup est censé être bon et, euh, et donc voilà les, les, oh, les boissons énergisantes moi je suis pas trop trop fan par contre les l'ice tea bah, euh, en général j'achète pas de l'ice tea en commerce parce que c'est trop sucré je trouve et moi j'aime pas trop les trucs trop sucrés et là c'est hyper fin il y a des goûts super cool enfin voilà vraiment si vous aimez les boissons énergisantes bah, ce sera mieux que du red bull ou des boissons comme ça qui sont pas très bonnes pour la santé et si jamais euh, euh, vous aimez l'ice tea bah franchement euh, essayez vous allez voir que vous allez adorer belle, euh, voilà c'est il y, a le, il y a le petit lien dans le commentaire description. Et en fait, euh, pour être totalement transparent avec vous, moi je me rémunère avec les gens qui commandent. En gros, il n'y a pas de rémunération fixe. Donc euh, voilà, si vous commandez, en plus vous avez une réduction, mais si vous commandez, vous avez. Euh... Attendez. Bon, les PV, on s'en fout. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire Donc oui euh, Donc si vous commandez, vous, vous avez une réduction, vous testez un produit, après on, on, aime, on aime pas, mais je pense vraiment que vous, vous pouvez vraiment apprécier, en tout cas moi j'ai apprécié, normalement j'aime pas ce genre de truc, donc c'est pour vous dire. Et, euh, et après voilà, ça m'aide dans mon travail, donc euh, voilà, n'hésitez pas. Parenthèse fermée. Euh, ok, prochain tour, il y a notre darkhan. l'homme goujon, chevalier des mers, évidemment, au service de notre seigneurie. Euh... Alors c'est deux dégâts, donc normalement ça invoque des chefs du gang. Et on s'en fout. Il est mort là en fait. Hein. Enfin je crois. Hein. Ah. Non il est pas mort. Si tu tué pas ça il était mort. On va voir, on va voir. Parce qu'on a quand même pas mal de dégâts. On a 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah ouais mais on doit écraser une créature. Cochon. Il a un peu des tonnes d'AoE. Je vais quand même faire un truc comme ça je crois. Il n'y a pas une connexion que j'ai pas faite oh, C'est pas grave, on Là, il a AOE à 4. Explosion morbide. Ok. Bon, C'est pas très grave. Let's go. On va Darkhan maintenant, hein, je pense. Ouais, my bad. Je crois que j'ai loupé un draw, mais c'est franchement pas grave. La question c'est est-ce qu'on balance des AoE Bah, en fait, Darkhan euh, c'est quand même strong. Hein. Non, j'ai envie d'aller chercher le Rafam là. Je vais faire Ça. Ça. ça. Ouais j'aime bien ce play parce que ça me permet d'avoir de board et en fait de l'étal quand même C'est à dire qu'au prochain tour j'ai ça qui met 4 et ça qui met 6 Parce que là il va jouer pour 8 mana, je détruis tout, je prends plein de cadavres Ah non il fait pas ça Et vous voyez il aurait pu euh... Faut faire gaffe avec les astalors Oh waouh On va y repasser au haut en pv. Oh nice, ça c'est important. Euh, c'est un peu tendu, mais franchement, le crescendo, il met déjà pas mal de dégâts. En fait, c'est 5 dégâts de fatigue. Hein. égal à chaque... Si on est déjà à la fatigue, comment ça marche J'avoue que là, je je, une... je me pose une colle. là. Okay. bizarre, il aurait pu faire ça peut-être avant. Il est pas mort là Non. Ouais, ah, c'est un peu chiant la situation. Presto presto. Stop. Stop, stop. Je me demande comment ça marche avec la fatigue et Crescendo. Parce que c'est 5 dégâts de fatigue. Donc ça doit pas être lié à la fatigue par on... laquelle on est déjà, j'imagine. Sinon, ça me paraît un peu bizarre. Je pense qu'on va perdre ce match. Hein. Je pense qu'on va exceptionnellement perdre ce match. C'est dommage, on avait vraiment un shot, mais. On a. Ouais, on... Encore une fois, c'est franchement pas de réussite. Vous voyez, il reste 25 cartes dans son deck. Toutes ses AOE de heal ont été jouées. Ouais, c'est quand même difficile. Hein. On va voir. En fait, on va voir. Je crois que c'est la meilleure réponse. Ok. Ça, c'est quand même strong. Je passe. Non, je pense que ça va rien faire ouais bah, c'est un deck d'AOE hein. sauf que là il en a eu un poil trop mais il en a eu 3. Ce qui est énorme. Après le Féplouf a carry. C'est plutôt quand même pas mal. Enfin genre normalement Féplouf c'est pas une carte très très bonne. Mais là c'est vrai que ça la carry. On a encore euh, ça pour mettre du board. Ah Astalor ben on a gagné en fait. Astalor ça fait jamais win ici. On a quand même gagné. Normalement hein. Je vois pas trop comment je pourrais perdre. On est arrivé à gagner. Ouais, C'était un peu le, le tour, le dernier tour quoi. Bon, super. Ah, ça me fait chier de perdre cette game parce que... Autant les agros, bon voilà, on est, on est un petit peu derrière. C'est léger mais on est derrière. Autant les, les contrôles, on est quand même censé les battre quoi. Ouais, super, une petite dernière pour finir. Druid, ce serait bien. Druid, s'est plié en 4 minutes. Hein. Tu <rire> les lus de Blizzard, hein. y a rien à dire, hein. enfin, <rire> pas en termes de chance, mais en termes de match-up. On va faire t un double bibliothécaire, je pense. Ouais, ça me plaît, hein. ça me plaît, ça me plaît, hein. l'enchaînement est quand même vraiment cool. Hein. Faut pas le laisser respirer le droïde. Et druide, euh, voilà, c'est le fameux match-up empirique. Hein, c'est vraiment pour moi. Si je dois penser match-up, tu me dis Hearthstone match-up. Je pense évidemment druide démoniste parce que c'est Batman vs Superman. Et je pense euh, guerrier et contrôle contre Mash Freeze parce que voilà, c'est polarisé as fuck. Comme on dit. Oh non. Oh c'est pas cool ça. Oh c'est pas cool ça, dis donc. Pouvoir innerve Griff est bien énervé. Innerve, waouh, wow, c'est très très énervé. Mais en même temps, s'il fait pas ça, il a perdu. Je vais le jouer euh, euh, dans la curve pour la simple et bonne raison que si je pioche le, euh, le chef d'orchestre, bah j'aurais déjà sta euh, stacké un peu de, de dégâts, simplement, enfin de fatigue. Bon, je pense que même malgré sa sortie qui est exceptionnelle, hein, griffure innerve avec la croissance derrière, je pense franchement qu'il ne peut pas gagner. faudrait qu'il me tue une créature par contre, ce serait mieux. En plus, j'ai un follow-up qui est vraiment bien. Ça, c'est un beau follow-up finalement aussi quand même. Sur un T3, enfin ça va. Reste une 3-2. Oh, il pioche. C'est rare ça. Bah écoutez, on va jouer ça comme ça, à moins qu'il ait euh, colère, super. <rire> Trop bien en vrai, génial. Ouais, il peut pas savoir, hein. franchement il faut vraiment être super fort en maths. Enfin, même pas fort en maths, il faut, faut stream hack en fait, il peut pas savoir, ok. Faire gaffe à ça. Ah, le problème, c'est que la créature qui va être amenée, elle sera 2-2. Ah, je pense qu'on doit le trade, ça. Oh. Ah, et ça ça Ouais, c'est vraiment as, ça. Pas de chance pour lui ici. Je vais mettre les 1, non Un trade. Non, je vais faire un trade. Je ne suis pas fan des trades dans ce match, mais cette mana, il fait pas des dingueries normalement. Alors, faut faire attention, c'est un big. Mais faut pas trop pioncer, quoi. Voilà. Euh, là, ce trade-là, il est ok, mais on arrête un moment avec les trades, quoi. faut pas trop, trop pioncer. Voilà, voilà que ça nous va. Le play ça va être ça. ça, Et on va face. Là c'est un board qui est quand même assez vénère. Il peut pas vraiment faire de trade. Sinon il y a des. Ah, il a 6-5 dans 2-4 quoi. Et bon il y a quand même pas mal d'agression. De, de, de, il y a la bibliothèque infâme évidemment qui est un bon draw. Et puis voilà, j'ai établi un board qui est intéressant. Pour le moment, je suis plutôt pas mal. Bon, faut faire attention. Hein. Plus on avance dans le match, plus il, il a des manas, il va me mettre des tons. À un moment, il faut pas non, faut... faut commencer quand même à essayer de le setup en termes de dégâts. Quoi. Bah là, de toute façon, on est obligé de trade. C'était un taunt, mais. Là, par exemple, ça marche pas avec ça. Par contre, ça peut marcher au prochain tour. Avec Ozumat, par exemple. Ah, il aurait dû trade ça, c'est une erreur. J'aurais pas eu leur la... La hip hop. Carapace chineuse. Je pense qu'on va jouer ça, c'est parfait. Ça, c'est un play très agressif. On va piocher déjà. À la mano. Ou alors je trade. Tan, tan, tan. Non. Ah en ce que j'aime dans ce play, c'est que si jamais il a Ozumat. Alors, je sais pas, je hein, peut... suis pas sûr qu'il l'est mais si jamais il a Ozumat. Euh, J'ai plein de rip sur Ozumat. Donc, en fait, il peut pas Ozumat. Même s'il n'y a pas forcément aux hein, il y a des tons avec ça. mais Bon, il va falloir commencer à choper Darkhan là, Rafam. Darkhan, Rafam, euh, bibliothèque. Là, en fait, il nous manque du peps, c'est con, mais une petite bibliothèque là, tu rajoutes plus 6, plus 6 au board. Enfin, tu fais un, une plus 6, plus 6 sur une créa. T'as la, la game, en fait. Là, j'ai pas la game. Hein. Ok. Ouais, là, j'ai pas la game. Hein. Ah ça c'est super Allez des bibliothèques s'il vous plaît Oh sérieux Ah c'est dur hein Franchement hein. Pas le genre de gars à accuser le coup Pas tout le temps du moins on va faire un play avec ça On a d'Arcane pour gagner un peu de life. Le lieu il s'active pas tout de suite. Ouais, là il nous manque vraiment la bibliothèque. Parce que là on a, on a, on a de l'agression. Hein. Mais le problème c'est que... Bon ça ça va c'est un tour vide. Bon je pense quand même que cette game on va la gagner mais... Elle peut être tellement pliée avant. Elle peut être totalement pliée avant. Il doit pas trade là, mec créa De bon, toute façon, il va pas trade ici. Waouh! Faut enfin, pas qu'il trade, ça sert à rien. Faut aller fight, ça là, mon petit. Tu me laisses une place en plus. Pour une bibliothèque. Que je pioche. Je l'étale sur bibliothèque. 7, 8, 9, 10. Alors en vrai, je vais Darkhan full face. Hein. En fait, j'ai tellement de Ripop que c'est quand même bien une horreur pour lui. Et puis, il est à 1, quoi. Je pense que c'est le move, là. Je pense qu'à un moment, il faut arrêter. Hein. Ah, les, les deux bibliothèques au fond du deck avec le Rafan, quoi. Ah, je pense qu'à un moment, il faut, faut vraiment y aller. Même si j'avais. Il y avait un play avec Diablotinerie pour aller chercher, mais. Je pense que le Darkhan il est vraiment bien ici. On peut pas trade. C'est impossible de trade ce board. Non. C'est pas faisable hein. Mais je pense qu'il aurait dû face déjà. Je sais pas pourquoi il a fait des trades. c'est un peu bizarre son play. Ouais, parce que chaque truc qu'il trade. Euh... Ouais, ça va dans tous les sens quoi. Les petits pigeons là. Ça ressemble à des pigeons plus qu'à des... des diablotins euh, murlocs. C'est bizarre. Des pigeons au sol. Merci à tous, j'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas. Euh, et puis voilà, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde